Louis. Je suis en Master de gestion de la biodiversité à paul Savatier et du coup je fais mon stage de fin d'études avec le projet CodeAbeille. Euh, donc le projet CodeAbeille, il a pour objectif la création d'une librairie de barcode ADN pour les abeilles sauvages de France métropolitaine. Il est porté par euh, Mélodie Olivier, Magali Pichon Adrien Perard et il est financé par euh, le GDR Polynéco. Okay. Donc, euh, les abeilles sauvages, elles font partie de la superfamille des apoïdées, de l'ordre des immunoptères. Elles sont caractérisées par une pilosité importante et par euh, des structures euh, qui euh, leur permettent la pollinisation. Euh. Donc en France, on trouve 970 espèces d'abeilles sauvages euh, réparties en six familles, les embrinidae, apidae, collectidée, alectidée, mégachylidae et mélitidae, les apidées étant euh, la plus importante puisque 30% des espèces d'abeilles se trouvent euh, dans les Apidées. Pour information, l'espèce Apismellifera n'est pas comprise dans la liste puisque c'est une espèce domestique. Donc, les abeilles sauvages sont les principaux pollinisateurs des plantes à fleurs. Euh, elles sont aussi euh, nécessaires pour l'agriculture et l'alimentation humaine. Et cependant, depuis le dernier siècle, on observe euh, un déclin euh, des abeilles sauvages euh, dû à plusieurs facteurs le changement d'usage des terres, les pratiques agricoles intensives, l'usage des produits phytosanitaires, le changement climatique. Et donc, il y a la nécessité euh, de caractériser ces facteurs de déclin et donc de euh, identifier les abeilles à l'espèce. Donc, pour les identifier, euh, la méthode classique, c'est l'identification par observation morphologique qui se fait avec euh, la loupe binoculaire, avec des clés euh, dichotomiques. Cependant, cette méthode, elle a des limites puisque ça nécessite euh, une expertise sur le taxon. Donc, euh, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Il n'y a pas toujours d'harmonisation entre les experts. Euh, on peut avoir euh, une même espèce qui porte euh, différents noms. Et puis, euh, les spécimens qui sont dégradés ou qui sont vieux, ils sont plus difficiles à identifier. Donc, c'est pour ça que le projet Code il a, il a une approche complémentaire. Il utilise l'identification moléculaire via le barcoding. Donc, le, le barcoding, c'est l'utilisation d'un marqueur génétique d'environ 650 nucléotides, aussi appelé barcode, pour euh, discriminer et identifier les espèces. C'est Bert et son équipe en 2003 qui ont formalisé cette approche de barcoding avec l'hypothèse que la variation génétique interspécifique, euh, oui. bon okay. inter donc ici euh, la courbe bleue, elle est plus grande que la variation génétique intraspécifique, la courbe verte. Et du coup, elles sont, ces deux distributions elles sont séparées par une distance qu'on appelle le barcoding gap. Cependant, on va voir ensemble par la suite que euh, ce barcode mondial n'est pas toujours si bien marqué. Donc, comme dit au début, le projet Code abeille il a pour objectif la création d'une librairie de barcode ADN pour les abeilles sauvages de France métropolitaine. Cette base de référence, elle va permettre de compléter euh, les bases mondiales qui sont incomplètes sur certains groupes. Euh, puisque par exemple sur les abeilles sauvages, euh, sur l'outil de centralisation des données qui est BOLD, euh, quand on regarde les proportions, on n'a que 257 espèces euh, qui ont un barcode français. Euh, on en a 354 qui ont un, un barcode euh, mais étranger et puis 358 qui n'ont pas du tout de barcode. Euh, donc on va chercher à maximiser la couverture taxonomique. La base va être publique et accessible partout dans le monde euh, grâce à la plateforme BOLD. Donc je me suis posé euh, deux grandes questions, qu'est-ce qui affecte le séquençage et euh, est-ce que le marqueur utilisé euh, pour le séquençage est un, est un bon marqueur qui permet de bien discriminer euh, les abeilles sauvages. Donc j'ai mis trois hypothèses, je m'attends à trouver un effet de la famille taxonomique et de l'âge du spécimen sur le succès de séquençage et euh, concernant le marqueur, d'après les papiers que j'ai vus, euh, le marqueur est un bon discriminant chez les abeilles sauvages. Donc euh, la première étape, euh, c'est la collecte de spécimens dans les collections de spécialistes. Aller chercher, euh, chercher dans les collections des experts, des experts pardon. ça permet d'avoir une couverture plus élevée et un délai plus court que euh, si euh, on, euh, on avait une identification euh, a posteriori. Et puis ça permet aussi d'avoir une qualité d'identification. Ensuite, d'après le protocole BOLD, on prend une photographie de l'individu. cette photo, ça permet de confirmer l'identification taxonomique euh, lors de l'analyse des séquences. Et puis ça permet quand les enregistrements sont rendus publics euh, d'aider les utilisateurs dans leur propre validation des spécimens. Et puis enfin euh, sur Bold, euh, pour chaque taxon, il va y avoir une sélection aléatoire d'images qui va permettre de créer un, de créer un profil public euh, pour, par taxon. Euh, là par exemple, j'ai tapé Andréna Fulva et du coup j'ai toutes les photos sur Bold, enfin, une partie des photos sur Bold correspondante, euh, du coup chaque photo correspond à une séquence. Ensuite, donc, on prélève un tissu, on prélève en général la pâte avant, et si c'est un gros spécimen comme un bombus, on va prélever les deux premiers tarses. Et du coup, on essaye d'avoir euh, trois individus euh, de provenance différentes par espèce pour euh, avoir de la diversité. Ensuite, on met ça en puits, et puis on envoie tout ça au CCDB, donc le Canadian Center for DNA Barcoding. Et du coup, c'est là-bas que va y avoir le travail de biologie moléculaire avec l'extraction ADN, l'amplification du marqueur, donc au CCDB, ils utilisent le marqueur mitochondrial CO1, qui est un gène qui intervient dans la chaîne respiratoire. Et donc ce marqueur il va être amplifié avec des amorces adaptées, et puis ensuite il y a l'étape de séquençage. Donc en 2021, il y a 931 spécimens qui ont été collectés, ce qui représente 327 espèces, et puis en 2022, 745 spécimens, ce qui représente 294 espèces. Les spécimens ont été prélevés dans six collections différentes en 2021 et les sept en 2022, euh, en commençant du coup par euh, la collection de, de l'ENSAT, qui, euh, qui a été constituée par AMI depuis 2013, et puis euh, ben, par exemple euh, l'INRAE en 2021, l'INRAE d'Avignon euh, avec Bernard Vessière, et puis nous en 2022 on a pu aller dans la collection personnelle de David Genoux, qui est un spécialiste reconnu mondialement. Donc moi, euh, quand j'ai commencé mon stage en février, j'ai reçu en fait les séquences correspondantes aux 931 séquences collectées l'année dernière, et donc c'est sur, ces, sur ces séquences que j'ai fait mes analyses. Euh, donc dans l'analyse préliminaire des 931 séquences, j'ai commencé par calculer euh, le taux de succès de séquençage et j'ai trouvé 75% de succès de séquençage et 25% de faillures, aussi appelées euh, Enfin, aussi l'échec. Donc, pour rappel, succès, ça veut dire que quand j'ai eu mon séquençage, j'ai pu obtenir une séquence. Et failure, c'est que le séquençage, il n'a pas marché. Pour 25% des spécimens, j'ai n'ai pas du tout de séquence. Sur ces euh, 75% de succès de séquençage, j'ai eu 7,4% de contamination. Pour rappel, la contamination, donc ça, c'est une contamination de paillasse. Ça veut dire que dans les spécimens, je n'ai pas des acolydés. C'est une contamination de paillasse. Ou alors, une contamination croisée, je suis censée avoir une endraîne et j'ai un xylococle. Donc, euh, contamination croisée. Donc, en comparant euh, mes données avec euh, les papiers existants, par exemple, ceux de Schmidt de 2015 et de Vilata de 2021, on voit que mes euh, 75 se situent dans la moyenne, puisque Schmitt a trouvé 67,38 de succès de séquençage et Vilata, 83,07. Donc, 75 c'est dans, dans la norme. Et puis, pour euh, la contamination, Villata Vilata avait trouvé 4,09% de contamination sur ces données. Donc, moi, avec euh, 7,4 euh, c'est dans la norme. Donc, ces deux articles de Schmidt et Villalta, euh, c'est aussi des bases de référence. Celui de Schmidt, c'est sur les abeilles d'Allemagne et celui de Villalta sur euh, les abeilles du centre-val de Loire. Et donc, c'est eux qui ont commencé en fait, la base de référence sur le marqueur C1. Donc, ça, c'est les questions euh, auxquelles je veux répondre. Est-ce que la famille taxonomique, la durée de conservation de l'ADN et le produit utilisé pour tuer les six semaines influencent le succès de séquençage donc avec les tests statistiques, j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs facteurs qui avaient un effet sur le succès de séquençage. Donc avec euh, déjà il y a la famille taxonomique, j'ai pu voir qu'il y avait euh, un en fait les Andrenidae étaient euh, moins bien séquencés que les Eupidae et moins bien séquencés que les Megachilidae. Il y a d'autres facteurs. Donc l'âge de l'ADN euh, qui a un effet, ainsi que le produit pour tuer les spécimens. Ça explique par exemple pourquoi est-ce que, euh, ici on a l'impression que les miliquidés sont moins bien séquencés que les autres, mais en fait les tests n'ont pas montré de significativité, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs, par exemple peut-être que chez les miliquidés c'est que des euh, spécimens qui sont âgés, et du coup du c'est coup, l'âge de la qui, euh, qui va provoquer en fait, la variabilité euh, donc pour répondre aux questions que je me suis posées, la famille taxémique elle influence effectivement le succès de séquençage. Ce problème chez les Andrènes il est également trouvé dans le papier de Villalta de 2021, où les andraines, elles ont, elles ont présenté des problèmes d'amplification plus importants que chez les autres familles. Euh, pour la durée de conservation de l'ADN, euh, donc, plus l'ADN a été stocké longtemps et plus son succès de séquençage va être faible. Ça, c'est déjà été montré également. Et puis, pour le produit pour tuer les spécimens, j'ai vu qu'il y avait un effet. Euh, mais du coup, je suis en train d'échanger avec euh, les, les gestionnaires des autres collections pour récupérer les données euh, de collecte parce que, euh, pour l'instant, je n'ai pas, pas assez de données, mais je vois qu'il y a un effet. Après, euh, l'étape d'après, c'est voir euh, quel, produit, euh, voilà, quel produit affecte le plus le succès de séquenceur. Donc, ça peut être des données intéressantes pour émettre euh, des recommandations et potentiellement faire euh, un, un protocole d'échantillonnage de barcoding. Donc, pour les spécimens qui ont produit des séquences, je me suis demandé si le marqueur CO1 était pertinent pour euh, différencier les espèces. Donc, j'ai regardé les distances intra et inter avec l'utilisation euh, de la méthode de, du barcode gap. Donc, c'est ce que j'ai expliqué euh, au début. Donc, pour cette partie, je me suis concentrée exclusivement sur les engraines parce que euh, c'est une famille dans laquelle on a beaucoup de, de données. Et puis, malgré un mauvais succès de séquençage, on a quand même plusieurs cas de figure intéressants. Et puis, c'est aussi un, un groupe avec lequel j'ai pu pas mal échanger avec les, les experts. Donc j'ai commencé par utiliser une approche par arbre de distance euh, pour faire un premier tri des séquences. Et j'ai utilisé du coup la méthode de BLAST, c'est-à-dire que en fait j'ai pris euh, j'ai pris ma séquence et j'ai demandé à Bold euh, de me trouver les séquences similaires. Donc là du coup euh, c'est un screen de ma recherche sur vol donc euh, là j'avais demandé, euh, j'ai ma séquence qui est nommée Andréna ventricosa, est-ce que tu peux me trouver des séquences similaires Donc là je vois qu'en effet c'est bien une ventricosa puisque j'ai 100% de similarité, enfin euh, c'est des pourcentages de similarité qui sont euh, élevés. Donc avec ces méthodes j'ai pu éliminer des séquences, donc j'ai commencé par éliminer les contaminations. Donc là ce qu'on voit c'est un, un, gros, un, gros, enfin, un gros paquet rose ici, euh, qui se détachent complètement du reste. Donc, ça, c'est des contaminations de paillasse. Tout ce qu'il y a là-dedans, euh, c'est euh, pas des apoïdes. Ça va être des bactéries ou autre chose. Donc, ça, je les ai enlevés. Ensuite, j'ai enlevé les potentiels problèmes d'identification. Ici, en bleu, par exemple, on voit que euh, l'endrénat, ici, elle se détache du reste. Euh, donc, je l'ai adapté et j'ai vu qu'en effet, euh, sur Bold, c'était pas noté comme l'endrénat là. Donc, celle-là, je l'ai enlevée. J'ai ensuite enlevé les séquences non-valides. Euh, par exemple, ici, on voit que euh, les entraînables bimaculataires, c'est censé être la même espèce, mais euh, elles sont pas proches, alors que euh, voilà, c'est la même espèce. Donc, je ne peux pas valider les séquences. Ça peut être aussi des fois parce que je n'ai pas assez de réplicas et du coup, je ne peux pas comparer et donc, je ne peux juste pas valider la séquence, donc euh, je l'enlève. Et ce que je garde, c'est les séquences valides. Là, on voit que c'est des beaux paquets homogènes, y a les longueurs des branches euh, sont, sont, sont courtes, du coup, et je peux vraiment valider là que... Euh, que ces séquences sont correctes. Et du coup, sur ces séquences-là, euh, j'ai fait un, un diagramme de dispersion. Donc en abscisse, ici, on a euh, la distance moyenne intraspécifique et en ordonnée, on a la distance le plus proche voisin, c'est-à-dire euh, la, la distance entre deux espèces les plus proches dans l'arbre. Donc ce diagramme, il nous permet de confirmer l'existence euh, du barcode GAF euh, puisque, euh, en fait, ici, c'est le, le seuil à ne pas franchir. Euh, la plupart de mes points ils sont placés en haut de la droite, ce qui veut dire que pour la plupart de mes points, j'ai bien ma distance intra-spécifique, qui est plus petite que ma distance inter spécifique Par contre, j'ai des valeurs anormales ici, j'ai trois valeurs anormales, mais ça, je vous expliquerai plus tard. Ici, si c'est une illustration qui présente les mêmes données, mais euh, sous une autre forme. Sur si un histogramme, en abscisse, j'ai euh, le pourcentage de divergence et en ordonnée, j'ai euh, la, la fréquence de mes distances moyennes de deux individus appartenant à la même espèce. En fait, ce que je vois ici, euh, ici ici, voilà. euh, Ce que je vois c'est que euh, pour la plupart de mes espèces, le pourcentage euh, de divergence génétique au sein d'une même espèce, il est proche de zéro. Donc, ce qui est logique, si c'est si la même espèce, j'ai une divergence, c'est faible. Mais par contre, encore une fois, j'ai des valeurs anormales. Là, ça voudrait dire que pour une même espèce, j'ai un pourcentage de divergence de 6 ou 12%, ce qui est quand même plutôt important par rapport aux autres. Ici, en abscisse, j'ai pareil, le pourcentage de divergence, et en ordonnée, cette fois, j'ai euh, la fréquence de mes distance moyenne de deux individus appartenant à deux espèces proches. Donc, pour cela, euh, on voit des valeurs normales ici. Ça veut dire que dans des espèces proches mais différentes, j'ai un pourcentage de divergence élevé. Et puis ici, à l'inverse, des valeurs anormales. Ici, ça veut dire que j'ai deux espèces euh, qui sont différentes, mais qui ont euh, une un pourcentage de divergence qui est proche de zéro. Donc pour euh, ces valeurs anormales, euh, voici un exemple de ce qui se passe. Donc quand on compare les espèces entre elles, donc ici par exemple c'est une comparaison entre Andrena similis et Andrena ovatula, et moi je vois que la, la, la distance au plus proche voisin elle est de 2,51 alors que la, la, la moyenne entre spécifique elle est de 3,1. C'est à dire qu'en fait j'ai a un chevauchement. Euh, entre mes variabilités intraspécifiques et inverspécifiques, ce qui m'empêche, me, en fait, de tracer une frontière entre mes deux espèces. Donc, je peux pas les différencier, je peux pas les séparer. Ça, en fait, ça représente les complexes d'espèces. Donc, c'est des espèces qu'on a du mal à différencier. En fonction euh, des clés, elles peuvent porter des noms différents. Et avec le barcode, du coup, on voit qu'on les a mal définies, euh, sur la base des critères morphologiques. Donc, euh, on parle de complexes parce que pour le moment, on ne peut pas les différencier ni d'un point de vue morphologique, ni d'un point de vue génétique. Donc ce complexe d'espèces, il est déjà connu euh, depuis plusieurs années, il a été décrit par Schmidt en 2015, et là plus récemment, il a fait l'objet d'un article de Prats, euh, qui est sorti en 2022, et qui du coup euh, trace euh, comme ça les frontières entre les espèces, donc ça devrait nous aider euh, à bien identifier les espèces. D'un point de vue général, je suis en train de faire euh, toutes ces analyses euh, sur les autres familles Donc est-ce que le marqueur euh, CO1 est pertinent pour discriminer les espèces Oui, il fonctionne bien dans l'ensemble, il permet de bien séparer les espèces. La deuxième partie de mon travail, ça a été euh, le, euh, de, donc de faire des collectes. Donc à l'issue du sage, comme j'ai dit au début, euh, on a collecté 745 euh, spécimens, ce qui représente 294 espèces. Euh, donc si je fais une projection avec les mêmes succès de séquençage que le lot 1, j'espère obtenir au moins 559 euh, séquences, ce qui va permettre d'alimenter euh, la base de, de référence de Barclay. Donc, en conclusion, sur les euh, 970 espèces d'abeilles sauvages de France euh, listées euh, sur euh, l'INPN, à l'état initial, j'avais euh, 712 espèces à barcoder, euh, puisque en fait je prends les espèces sans barcode, donc celle-là, et puis je prends les espèces avec un barcode euh, étranger, puisqu'en fait, euh, on peut trouver la variabilité au sein d'une même espèce euh, due à la géographie, donc, en fait, euh, ou alors des espèces cryptiques. Et nous, on veut les espèces de France. donc... Euh, d'allèges de barcode aussi, donc ça fait 712 espèces à barcoder. En 2021, euh, j'aurais ajouté du coup 256 espèces, enfin, 256 espèces nouvellement barcodées, et vous bon, pareil, si je fais les projections avec 2022, j'aurais ajouté environ 200 espèces, ce qui veut dire que sur les 970, il ne me resterait que 250 euh, espèces à barcoder, ce qui est plutôt positif donc le CO1 il fonctionne bien dans l'ensemble, mais pour certaines, on a... ça n'a pas bien marché. Il y a certaines espèces pour lesquelles on a séquencé, on a tenté de séquencer une dizaine de spécimens et on n'a euh, pas du tout de séquence. Donc ça, c est, c est, ça peut, on peut soit essayer du coup euh, d'utiliser une autre région du marqueur euh, CO1, soit euh, d'autres euh, oligonucléotides, donc euh, d'autres amorces sur le même marqueur, ou encore pour les cas particuliers utiliser tout simplement un autre marqueur comme le euh, marqueur CES ou le marqueur nucléaire. Donc euh, pour euh, les cas où le CO1 il fonctionne euh, vraiment pas. Euh, en termes d'application, euh, la base de référence elle pourrait servir dans le cadre euh, du méta-barcoding de l'ADN environnemental. Ça ouvre aussi des portes pour l'identification d'un puisque euh, là, si on veut protéger les cognizateurs, ce n'est pas mieux de ne pas les tuer. Et puis, euh, concernant le barcoding de toutes les espèces, donc comme j'ai dit, il y avait 970 espèces d'abeilles sauvages en France, mais... Euh, il y a certaines espèces qui ont un statut douteux. Il y a certaines espèces qu'on n'a pas trouvées en France depuis 50 ans. Donc potentiellement, sur les 970, on va quand même avoir une proportion d'espèces qu'on ne va jamais, euh, jamais parcoder. Donc voilà, c'est aussi des questions sur quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on s'arrête de chercher de nouvelles espèces. Mmh.